Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour Critique, l'émission où je reviens sur mes anciens épisodes, mes grosses vidéos. Et en l'occurrence, dans cet épisode, on va ré réagir aux vidéos Débat Opinion 14 et 15, qui sont sorties voilà, dans l'année. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire euh, en termes d'introduction, parce que je vais reprendre à peu près le même principe que la fois d'avant, c'est-à-dire que j'ai pris mes notes qui sont ici, et je vais un peu réagir extrait par extrait avec à chaque fois une petite introduction et vous pourrez sauter dans les timecodes qui sont en bas. Commençons avec le débat opinion épisode 14, Joker, enquête de reconnaissance. Tintintin. Alors, euh, le point de départ, euh, évidemment, c'était la superbe vidéo de la chaîne Geek que je vous conseille si vous ne l'avez pas vue, qui s'appelle La haine des riches. Euh, évidemment, euh, j'ai essayé de ne pas redire la même chose. En fait, à la base, j'ai même adoré la vidéo, mais j'avais pas prévu de de parler de Joker, surtout que une fois que j'avais vu la vidéo de Bolche j'étais en mode, ah bah ben voilà, il a tout dit, c'est bon, c'est génial. Et euh, justement, en y réfléchissant, je me suis dit, ah en fait, il y avait quelques trucs qu'il a pas trop eu le temps de dire, parce que ceci, parce que cela, et j'estime que j'ai des trucs à rajouter. Je me suis rendu compte que moi-même, j'avais encore beaucoup beaucoup de trucs à dire, et euh, à tel point que quand il s'est agi de reprendre toutes mes notes et d'organiser ça dans un tout cohérent euh, ça a été un peu le bordel si vous voulez c'est pas comme dans la vidéo de Ruffin où j'avais vraiment euh, un fil rouge dès le début avec des parties qui étaient déjà euh, à peu près faites et au fur et à mesure je les remplissais là c'était vraiment j'avais plein plein de trucs à dire et il fallait que je trouve le fil rouge, les parties, le point de départ euh... voilà donc du coup au final vous avez vu hein, le point de départ c'est plutôt euh, les différentes interprétations qu'on peut donner du film euh, le point, on va dire, le fil rouge, ça a été un peu le, la quête de reconnaissance. Voilà le concept, donc on y reviendra. Et euh, voilà, je trouve que le résultat est pas trop mal. Il faut que j'adresse un truc euh, très personnel, parce que si vous voulez, euh, je suis fan de version française. Je suis un grand défenseur voilà, de la bonne qualité de, de l'AVF. En plus, pour la vidéo, je sais que c'est quand même plus agréable de ne pas avoir à lire des outils, donc euh, par défaut, je préfère mettre en français si je peux mais euh, je suis désolé, je n'aime pas la VF de Joker, voilà, c est, c est, je suis désolé. Malgré le fait qu'il y a une super équipe, hein, vraiment, il y a Jean-Philippe Martin à la direction, qui est vraiment excellent, un mec que j'adore vraiment, il y a Boris Rélinger, euh, voilà, qui est, reprend son, son rôle de Joachim Phoenix, il y a évidemment Jacques Franz, le regretter immensément regretté Jacques France euh, voilà, sur évidemment son acteur fétiche Robert De Niro, et pour la tristesse d'ailleurs, c'est, il est mort quelques jours avant que je publie la vidéo, c'était vraiment euh... vraiment badant. Bon voilà, malgré tous ces gens, je n'apprécie pas la VF de Joker, je trouve qu'elle dégage pas ce qu'il ce qu faut. Donc voilà, j'ai tout mis en, en VO, j'ai dû sous-titrer moi-même tous les trucs, voilà, c'est comme ça, désolé. Mais ça sera découvert et ça lui fera perdre son travail. Le soir même, il se fait agresser dans le métro par trois employés alcoolisés de Wayne Enterprise. Alors, premier extrait... Alors c'est juste que dans le résumé, je me suis rendu compte, mais... Pendant le montage, en fait, c'était vraiment pas pendant l'écriture que je me suis rendu compte, c'est que je pars du principe que tout le monde sait que le Joker, c'est l'ami de Batman, et que Batman, en vrai, c'est Bruce Wayne. Vous Voyez, qu'il vit à Gotham City. C'est-à-dire que si vous, vraiment, y a, y a, les trois boomers qui ont vu la vidéo, et qui connaissaient pas tous les codes de Batman, etc. Ils se demande pourquoi il parle de Batman, je comprends rien. <rire> oui, bon, bah, voilà. Désolé pour vous, les trois boomers de, de cette vidéo. Les autres auront compris. Je vous mets en description la page Wikipédia de la fusillade d'Aurora. Et vous comprendrez assez vite la crispation de tout le monde autour de ce film. Alors, ouais, par rapport à, ces, à cette histoire d'Aurora, il euh, faut savoir que le film Joker, donc le de 2019, quand ils ont annoncé les premières images, que ça faisait un film sur le Joker, etc., il y a des parents des victimes de la fusillade d'Aurora qui ont renvoyé des courriers à la Warner en mode euh, « Alors, euh, <rire> qu'est-ce que c'est que ce délire, là Vous n'avez pas peur que ça revasse un peu une fusillade pareille On a un peu peur quand même, euh, s'il vous plaît ?» Donc le président, je crois, de la Warner a dû refaire un courrier justement pour dire « Non, non, vous inquiétez pas, euh, c'est un film qui dénonce la violence, tata." Sauf que, quand on y pense... Entre The Dark Knight, où je suis le Joker sans vraiment le connaître, vraiment, on ne sait rien de ce Joker, comme j'en parle, c'est vraiment le principe. Et le film The Joker, où tu suis vraiment le personnage Arthur Fleck, qui devient petit à petit, en même temps il souffre, en même temps tu vois sa mère et puis machin. Disons que les intentions de base sont peut-être de dénoncer la violence dans les deux films, mais dans le film Joker de 2019, il y a encore plus une possibilité que le truc soit mal compris, et que des gens s'accrochent, s'identifient à Arthur Fleck. Du coup, il y avait encore plus de chances qu'il y ait un attentat que Dark Knight, quoi. Donc, euh... aux dernières nouvelles... <rire> aux dernières nouvelles, euh... personne n'a tué en revendiquant Arthur Fleck, machin. Mais quand même, si vous voulez, on on a pu l'échapper belle quoi, quand on y pense, c'est... Ouais, bah, on va le voir avec l'extrait après, mais c'est pour ça que mon point de départ, qui m'a vraiment interpellé, c'est vraiment de se dire à quel point une œuvre va être reçue différemment, et du coup tu vas euh, pouvoir en retirer des messages très différents selon les publics, et du coup des fois le fait de faire un film on, en mode, bah, on va dénoncer la violence, de comment naissent les monstres, etc., et ben bah, ça peut engendrer des monstres directement, parce que des gens comprennent ça de travers quoi. Et ça, je trouve ça euh, vachement intéressant. Ce sont des jeunes hommes avec une certaine vision du couple, des rapports hommes-femmes, de l'évolution de la société, etc. Et ils détestent les luttes féministes. Le point de départ, ouais, dans les différentes interprétations, il y a eu beaucoup d'interprétations masculinistes, donc anti-féministes, hein, comprendre, anti-féministes, euh, du film Joker. Et au départ, moi, ça m'avait surpris, je me suis dit pourquoi il y a autant de, de masculins qui se reconnaissent dans ce truc-là, parce que... Enfin... Euh, le film, pour moi, ne parlait pas de questions de genre, si vous voulez. Il parlait d'oppression, capitaliste, de machin, de travail et tout, mais directement de genre, je voyais pas le rapport. La difficulté de ce passage, c'était vraiment de savoir à quel point je dois entrer dans le lore incel pour expliquer pourquoi est-ce que leur interprétation ne fonctionne pas. Avec à chaque fois l'idée que, il euh, bah, y a des trucs que je peux pas dire sans avoir tout le développement. Du coup, soit je mets le lore incel vers le milieu, la fin, je trouvais que ça, ça, ça, allait, au, que ça allait que au début, et du coup, il fallait suffisamment expliquer pour que les gens aient à peu près le truc en tête pour qu'à la fin, quand je revienne dans la conclusion, que je dise voilà, par rapport à tout ce qu'on a vu, la reconnaissance est valable pour les féministes et pas pour les incels. Il euh, y a un truc que j'ai commencé à écrire, puis ça a vraiment euh, fini par virer complètement, c'est euh, l'importance, on va dire, des injonctions genrées euh, donc, euh, que tout le monde subit, hein, finalement, euh, voilà, l'injonction à être son genre, etc. Euh, et en fait, ça, euh, en gros, j'expliquais que euh, voilà, tu pètes un câble parce que t'as des injonctions contradictoires en tant qu'homme, et que du coup, c'est logique que des mecs pètent des câbles et deviennent zèle, terroriste, machin. J'expliquais aussi que euh, bah, le problème, c'est que ces injonctions-là sont pires quand tu es une femme en moyenne. Hein, c'est voilà. Disons que j'anticipais les commentaires à chaque fois que j'écrivais une version en mode Oui mais comment moi je peux être euh, dominant alors que des fois je suis triste Comment est-ce que je peux être privilégié alors que moi je suis triste hein? Voilà j'anticipais ces commentaires là je... voilà Au bout d'un moment je me suis dit bon Allez tout ça, ça vire, on va se concentrer sur l'essentiel et on reparlera de ça dans dans des vidéos plus adaptées, voilà. Et le tout étant basé sur des pseudosciences, en particulier l'évopsie ou la phrénologie, euh, Voilà, et l'autre point qui a fait réagir, ouais, c'est euh, quand je, je cite un peu les inspirations des incels, les inspirations théoriques. J'aurais pu rajouter Nietzsche, hein, d'ailleurs. Euh, voilà, il y a Nietzsche, malheureusement, pour lui. Euh, ouais, l'évopsie... Bon. J'ai hésité jusqu'au dernier moment, avant de de laisser le passage et de l'écrire de cette manière-là. Donc c'était compliqué, parce que euh, si je voulais développer, il fallait développer ce que c'est la psycho -évo, les critiques de la psycho -évo, les arguments pro-anti... Oh, ça prenait, hein. Dix fois trop de temps, euh, c'était complètement hors-sujet par rapport à la vidéo, mais en même temps, c'est incontournable. Hein, pour comprendre les incels, il faut vraiment comprendre l'importance qu'ils accordent au, à la fatalité, si vous voulez. Que ce soit... Euh, que ce soit vraiment euh, la nature humaine euh, des femmes, la nature humaine des hommes, la nature humaine tout court. Euh, parce que notre évolution, blablabla. C'est des arguments style... Euh, euh, oui, pour un homme, c'est un avantage évolutif euh, de violer plein de femmes, donc du coup, euh, ça explique euh, les viols, finalement. Voilà, bon. C'est de la merde, mais si vous voulez, euh, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais non, parce que les psy, il n'y a pas que ça... » Euh, y a, si t'enlèves les trucs misogynes et racistes, il reste des trucs, euh, des hypothèses intéressantes, euh, blablabla... Bon, gros sujet, gros sujet, euh, voilà, je, je dis pas que tout est acheté, forcément, voilà, si vous voulez. Oui, je, je suis d'accord qu'il y a des hypothèses intéressantes dans tout, ce, dans tout ce bordel. Ce que je voulais vraiment faire passer comme idée, c'est que euh, pour les incels, ça ressemble à de la science, dire ça, ça a l'apparence, on dit oui, la théorie de l'évolution, la psychologie humaine, le tel comportement, bla bla Mais ça n'en a pas la méthodologie, ça n'a pas la démarche, ça n'a pas le mécanisme de preuve qui fait que tu peux dire « Ah oui, effectivement, ça aide à comprendre le bla quoi. »« Je me rends compte maintenant à quel point elle est pareille aux autres, froide et distante. Il y a beaucoup de gens comme ça. » Les femmes surtout. Voilà, on reste sur le thème incel, hein, j'ai envie de dire, <rire> voilà avec euh, Taxi Driver, un film intéressant euh, que j'ai vu pour cette vidéo hein, d'ailleurs, euh, voilà, source d'inspiration du film Joker, hein, on suit effectivement euh, quelqu'un euh, dans les années 70-80 qui a des gros problèmes psychosociaux, notamment euh, avec les femmes en l'occurrence dans cette scène, et puis un peu avec euh, son travail, la société, machin machin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le film est encore plus ambigu dans son message que ne l'est Joker, ok Clairement, le, la démarche globale était à peu près la même, c'est-à-dire, euh, voilà, comment est-ce que la société engendre des monstres, comment est-ce que euh, ceci, cela, et puis on dénonce la violence, quoi. Du coup, je trouve ça logique par rapport au film, une fois que je l'ai vu, euh, que malgré les intentions de base du réalisateur, il y a des gens qui effet une, une incarnation de la virilité... Euh, dans la société américaine ou je sais pas quoi mais euh, comme une idole si vous voulez qui, qui, qui se trouve ça positif. Là il y a une vidéo de Dead Will que Will voilà, qui m'a beaucoup inspiré pour pour, la, pour cette vidéo là du Joker aussi si vous voulez ce genre de vidéo et euh, la mienne du coup ça permet de comprendre comment on en arrive à avoir des incels qui pètent des câbles et euh, vont fusiller ces dames hein, d'accord. <rire> en gros faut pas se dire bon c'est qu'un film tu vois c'est un film ça a pas de conséquences. Bah si justement ça a des conséquences bien réelles et c'est pas juste une histoire de, bon bah voilà, c'est des fous, et puis, euh, puis voilà quoi, il y a des patterns qui se répètent. Euh, typiquement, euh, voilà, le fait qu'il y ait autant d'hommes qui euh, prennent les armes que des femmes, ça fait un peu... Euh, voilà, ça doit interpeller quoi, en gros. Beaucoup d'hommes blancs américains. <rire> Pour illustrer hommes blancs, j'ai pris l'image d'une foule de supporters de Trump. <rire> Alors que, si on regarde bien, il y a des femmes, il hein, y a une femme là, là, et là. Voilà, et même un noir dans le fond, là. Hein. Donc, euh, comme quoi... Euh, voilà, comme quoi. Le premier système, c'est la discrimination des handicapés comme Arthur. Donc voilà, à partir de là, j'arrête de parler des, des interprétations, des mauvaises interprétations qu'ont pu avoir les uns et les autres. Euh, je commence à, à parler un peu plus d'autres choses, d'analyse un peu euh, sociologique du truc. Même si, évidemment, voilà, je prétends pas être euh, moi-même hyper objectif, avoir tout compris du film, hein. c'est Surtout, je, bah, notamment, je m'inspire je beaucoup d'analyses qu'ont fait d'autres gens. Hein. Donc euh, voilà, je... En gros, je voulais pas que les gens s'arrêtent à euh, « Ouais, c'est l'histoire d'un homme blanc qui... Euh, la société, euh, il souffre parce que c'est dur pour tout le monde, la société. » C'est Pour moi, c'est justement insister sur le fait que c'est pas aussi dur pour tout le monde. Et ce film te montre vraiment directement le handicap, il te montre directement la pauvreté, vraiment, c'est montré dans le film. Il verra juste le Joker comme un terroriste, un fou ou un leader révolutionnaire. Vous remarquerez que je dis que c'est les autres qui lui met un masque. Vous voyez, c'est pas un choix conscient de lui, c'est vraiment une interaction entre lui et le monde. Vous voyez, c'est les autres qui lui donnent le masque. Et, euh, et d'ailleurs juste après, je parle de ça. Et pour peu que les médias en parlent toujours en mal, il sera juste un méchant. Everybody says ça. So. Who do you talk to? Everybody on the news. Ah ouais, donc voilà, les médias construisent un narratif, là j'ai envie de dire, on est en plein dedans, hein. sur les plateaux de télé, ils sont tous euh, tous les jours en train de dire « Oui, la woke culture détruit notre civilisation !» et puis ils mettent plein de trucs euh, ensemble qui ont rien à voir. C'est c'est un peu le même... C'est aussi ridicule que le film Joker, parce que vraiment, c'est euh, ils te donnent des intentions à des gens, etc. etc. mais c'est con, parce que vraiment, t'as personne qui va vraiment aller sur, le plat... sur un plateau de télé et dire « Bonjour !» je défends euh, le wokisme, et euh, voilà mes, mes arguments, et on peut débattre, etc. En fait ça n'existe pas, c'est que des gens qui euh, sont dans leur délire de « oh mon dieu, on détruit la civilisation, la wok-culture, la cancel-culture ». Et, et euh, voilà, ils t'inventent un mot par semaine, et… Pff, vraiment, vous servez à rien quoi. nation, race, Remarquez que Joaquin Phoenix, qui est très engagé donc euh, dans la protection animale, euh, la défense des animaux, etc., euh, il inclut espèces dans son dans son discours. Et euh, les petits malins, pour vous dire lol, haha, on... le film il parle pas de ça. Il n'y a pas d'animaux dans le film. Il y a que des humains, donc ça parle pas du tout de spécisme. Nanana. Et en fait, ce qu'il dit dans son discours c'est que le film Joker parle d'oppression et de conséquences. Et c'est là que ça devient pertinent aussi de parler de trucs qui sont pas dans le film directement. C'est un truc universel qui parle d'oppression et de conséquences. Le soulèvement se fait autour d'un symbole personnifié, où chacun va y voir ce qu'il veut. Ce qui nous rappelle que les organisations politiques, les syndicats, etc, c'est très utile pour politiser les mouvements sociaux, pour les accompagner, mais c'est pas ça qui crée un mouvement social. Qui crée vraiment un mouvement révolutionnaire, c'est les conditions matérielles d'existence. Avant tout, c'est toujours les conditions matérielles d'existence. C'est pas Joker qui crée l'émeute, c'est le fait qu'il y ait une misère endémique dans Gotham City qui fait que quand Arthur Fleck fait un truc, fait ce truc-là, il devient un symbole. C'est comme ça, c'est dans cet ordre. Si tu pense que c'est juste un méchant qui arrive et qui dit euh, avec moi, le peuple, soulevez-vous, tu n'as rien compris. Voilà donc pas grand chose à dire sur le passage V pour Vendetta, euh, à part que j'ai caché une allitération en V, est-ce que vous l'aviez remarqué Mais voilà, dans V pour Vendetta, le héros veut provoquer une révolution. Voilà, je suis trop à l'aise, euh, appelez-moi Flaubert. <rire> le sociologue-philosophe Axel Honneth en a fait le cœur de sa théorie. Pour lui, c'est la base de plus ou moins tous les mouvements sociaux, des grandes dynamiques de la société. Alors voilà, j'ai peu parlé d'Axel Honnête, malgré le fait que c'est le titre de la vidéo, vraiment la reconnaissance comme le fil rouge de la vidéo. Voilà, encore une fois, je vais le redire, hein, mais... Sans... j'aurais pu en parler plus, mais il fallait euh, faire des choix. Alors voilà, hein, je vous encourage évidemment à aller voir les, les sources de l'épisode, hein, parce que je, je les bosse, j'ai ai des compléments, etc, etc. Un truc que j'aimerais quand même dire, hein, kiff perso, c'est que Axel Honnête est un représentant de l'école de Francfort, et moi, et ben j'aime l'école de Francfort, voilà. Abonnez-vous, on en reparlera évidemment plus tard. Chacun y a vu son problème, qu'il soit imaginaire ou très concret. Et c'est d'ailleurs ça la stratégie populiste. Ça existe pas la stratégie populiste. Ah. <rire> non mais genre, voilà, j'en ai marre. Vraiment, regardez, je suis en train d'écrire sur le populisme. Je, le, le texte est en cours d'écriture, vraiment. Mais euh, je sais pas quand ça sortira, mais... On en reparlera. Scarface est un film qui montre les dérives du concept de self-made man. Alors là, j'ai fait mon YouTuber. Hein. J'ai jamais vu euh, Scarface. <rire> voilà, pardon. Euh... <rire> non mais vraiment, les films de mafieux, j'y arrive pas. Hein. Vraiment, euh... toujours la même histoire. À la fin, ils meurent tous. Euh... C'est tous des enfants Non mais vraiment, je, je déteste tous les personnages dans les films de mafieux. J'arrive pas à m'attacher. C'est... Le style de film où j'arrive le moins, quoi. Je me suis servi du fait que c'était un vieux film, que plein de gens l'avaient analysé avant moi, comme ça j'ai pas à le voir. Allez, merci bien, au revoir. En plus, c'est même pas José Lucchoni sur Pacino. Donc c'est de la merde. Par définition. Quelque part, Alan Moore aura presque trop bien fait le boulot si en leur tendant un miroir, ils se reconnaissent dans son reflet sans y voir les problèmes pourtant explicites. Alors, pour expliquer, l'extrait que j'utilise parle du personnage de Rorschach dans le comics Watchmen, euh, donc créé par Alan Moore, qui est un, voilà, une dénonciation de la masculinité toxique, l'extrémiste, euh, l'extrême droite, machin. C'est un peu le même principe que euh, George Orwell et 1984, hein, c'est des. Auteurs qui sont plutôt tendance communiste libertaire, si vous voulez, mais euh, leurs œuvres sont utilisées par des, par des fachos qu'on tout compris de travers et qui. Voilà, en mode, oui, euh... Orwell, ouais, il a bien dit que euh, fallait se méfier de l'écriture inclusive. T'es <rire> débile, quoi. Vous voyez que la lutte des classes est bien une forme de théorie de la reconnaissance Alors, je m'arrête là parce que c'est une déclaration importante. Euh, Axel Honnette. Euh est un héritier euh, du marxisme, en gros. Euh, mais la différence, c'est que euh, entre ses, son époque et celle de Marx, il y a 150 ans de, de sociologie politique, si vous voulez, qui sont sortis. Bon. Ce que montre euh, Axel Honnête, c'est que la lutte des classes, les riches, les pauvres, tout ça, c'est une manière d'interpréter la lutte pour la reconnaissance, mais c'est une manière parmi d'autres. Et parmi ces autres manières, donc là, il y a les luttes antiracistes, les mouvements féministes, et blablabla. Alors je dis ça, ouais, pour les rouges-bruns qui... Euh, Doute que c'est du matérialisme et que la lutte des classes est le seul vrai truc qui compte. Le féminisme, tout ça, c'est des conneries, c'est de l'interprétation. Les gens qui pensent ça, vous êtes en train d'arpenter la première voie. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en train de renégocier une autre société élitiste, comme les bourgeois ont renégocié leur société élitiste à la Révolution française. Voilà. Qu'on comprenne les mécanismes de violence, de reproduction sociale, de lutte des classes et qu'on se mette à proposer des alternatives. Quand je parle de la voie numéro 3, donc bon, déjà les couleurs euh, rouge et noir, comme c'est subtil, <rire> non, mais surtout je parle de la pensée de Rousseau. L'idée est donc que si on arrive à faire aller un contrat social jusqu'au bout, les lois seront issues de la volonté générale et s'appliqueront à tous les citoyens sans distinction. Donc, je vais finir là-dessus. La volonté générale, c'est pas la volonté des dominants, tu vois, c'est pas un la volonté égoïste des, des, des puissants, si vous voulez. c'est La volonté générale, c'est la volonté qui émerge de la démocratie, et de la vraie démocratie, c'est-à-dire vraiment quand l'ensemble des parties prenantes d'une société est mise autour de la table, sous-entendu une société où il n'y a pas de déni de reconnaissance. Vraiment où l'ensemble des gens est inclus dans le débat, et on peut faire émerger le plus large consensus. C'est ça, la vraie démocratie dont on pourra reparler après, et voilà, avec la base de qu'est-ce que c'est la reconnaissance, et comment est-ce que le film Joker, finalement, illustre le combat de la reconnaissance, malgré le fait qu'il parle pas de toutes les oppressions. Voilà. Bon, ben voilà, sur ce sur ces belles paroles, euh, je pense qu'on en a fini avec Joker, euh, je suis content du résultat, encore une fois, et euh, je, voilà, on peut passer à la partie suivante, débat opinion numéro 15, 5 idées reçues sur les sciences, ou la science, je sais plus, la science. <rire> euh, L'idée de cette vidéo remonte à janvier 2019, euh, donc voilà, quand j'ai eu un cours de sociologie des sciences, qui était super cool, et euh, je me suis dit, bah trop bien, il faut que je vulgarise ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, donc j'ai pris plein de notes de trucs dont très peu sont arrivés dans la vidéo au final. En fait, c'est surtout que euh, c'était intéressant pour moi, c'était intéressant en soi, mais d'un côté, euh, voilà, là, j'avais vraiment du mal à trouver un truc, un angle attrayant. Donc là, pour coup, pareil, j'avais plein de notes, et je me suis dit, comment est-ce que j'en fais une vidéo intéressante, quoi Quel est le fil rouge Quelle est la problématique Quel est le machin Et en fait, ça s'est débloqué euh, autour des débats, je dirais, sur l'épistémologie naïve. En gros, pour ceux qui voient pas ce que, ce que j'entends par épistémologie naïve, c'est des trucs style, voilà, le, le ce genre de schéma, le genre de schéma où vraiment qui dit, voilà, qu'est-ce que c'est la méthode scientifique, euh, la méthode qui est bien par rapport à la méthode qui est pas bien des complotistes, la méthode qui est pas bien des homéopathes, la méthode qui est pas bien de, des autres, quoi. Qui, euh, comment dire, je comprends bien que ça peut être très sympa d'avoir un truc simple à expliquer à quelqu'un qui a aucune notion de qu'est-ce que c'est la science, d'un côté, euh, je pense que la plupart des gens aiment la science, en fait. Je... C'est ce que beaucoup de gens euh, qui ont le nez dans les théories du complot, etc., ne comprennent pas toujours, c'est que la plupart des gens, actuellement, si tu leur demandes est-ce que vous aimez la science, ils aiment la science, ils comprennent pas tout, ils connaissent pas évidemment toutes les sciences, parce que personne ne connaît toutes les sciences, mais ils aiment la science, ils, juste ils ont juste qu'ils n'ont pas une idée très précise de ce que c'est. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est justement de prendre ces images floues et d'aller un peu plus loin, quoi. Et euh, je sais pas à quel point il faudrait éviter de dire la méthode scientifique euh, pour certains types de publics, mais voilà, vu qu'on est sur internet, je me dis que c'était intéressant aussi d'avoir aussi ce truc-là, de d'aller au-delà au et de dire qu'est-ce que c'est en vrai. Mais voilà, après, c'est toujours le problème quand on est sur internet, ça a été aussi mon gros problème avec cette vidéo, à qui on s'adresse Bah, ça c'est... <rire> c'est un... c'est un problème insoluble. Je comprends, je comprends. Il faut en passer par l'étape de la réplication. C'est long et difficile, mais plus on va répliquer, plus on va pouvoir avoir un bon niveau de confiance dans les théories qui font consensus. Alors, la cumulativité, c'est important. En théorie, c'est vraiment euh, bah, qu'une autre équipe refasse le même protocole. Et du coup, voilà, avec les deux protocoles et les deux résultats, on a une cumulation des, des, des savoirs. Euh, ça, c'est la théorie, après, en pratique, évidemment, on l'adapte énormément d'une discipline à l'autre. Euh, en sociologie, il n'y a pas forcément une notion de protocole avec une expérience en laboratoire, etc. C'est rarement possible. La philosophie générale est la même, mais on s'adapte selon les disciplines. Bon, je pense que c'était assez clair, donc j'ai pas eu besoin de le redire dans la vidéo, mais au cas où, je le, je le répète pour que ce soit bien clair. Est-ce que je pourrais même vacciner encore transmettre le virus. Possiblement, vraisemblablement. Alors cet extrait, euh, je l'ai gardé sur le coude, mais vraiment depuis que l'interview est sortie. Parce que je trouvais ça intéressant, euh, comment dire, que les complotistes partagent ça comme une preuve que, voilà, vous voyez, ils nous emmènent dans le mur, ils ne savent rien, ils sont méchants, ils sont euh, corrompus, je ne sais pas. Et en fait, moi, ce même extrait, ça me rassure, je me dis, bah voilà, le gars est honnête, euh, il est capable de dire, euh, on ne sait pas, euh, à ce stade-là, on, on estime que c'est probable que si ou que ça, mais il ne sait pas, quoi. Je trouvais ça super intéressant que, moi, d'un côté, je trouvais ça rassurant, je disais, ok, bah le gars est capable de dire, on ne sait pas, on a des telles probabilités que tel truc arrive, mais là, on ne sait plus parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, tels inconnus, tels inconnus. Moi, je trouve ça cool parce que, c'est comme ça que les scientifiques travaillent avec des hypothèses, des modèles statistiques, de probabilités et tout. Et euh, à la télé, on est rarement incité à dire « je ne sais pas ». C'est pas agréable d'entendre quelqu'un dire « je sais pas ». Donc du coup, on, les gens qui disent « on sait pas », on les invite pas, il faut avoir un avis. Voilà, même si c'est un avis de merde, même si c'est complètement euh, n'importe quoi ce que tu racontes, même si c'est de la merde ce que tu racontes, il faut un avis. Du coup, c'est intéressant de voir comment un même extrait va... être très différemment reçu, encore une fois, selon les personnes qui le qui le reçoivent, et moi j'espère que plus de gens en voyant ce truc-là auront plus mon interprétation en mode ben « bah voilà, effectivement, quand tu sais pas, il faut dire « je sais pas ». C'est pas c'est ça être digne de, de ton truc de scientifique. C'est pas affirmé. j'ai mon remède miracle » même si il, euh, il marche pas, mais au moins vous êtes rassuré. donc c'est bon, vous êtes content. Il y a des débats politiques qui sont très liés à des questions scientifiques. Donc C'est tout ce qui concerne l'énergie, par exemple. Donc Dans ces débats, il y a des faits scientifiques, mais il y a surtout d'autres considérations, comme les valeurs qu'on défend. Alors là, évidemment, euh, un autre exemple plutôt touchy euh, que j'aurais pu prendre, c'est le pass sanitaire. Hein, parce que dire euh, « les vaccins euh, ont une balance bénéfice-risque très positive », ça c'est plutôt le domaine factuel euh, prouvé par telle ou telle étude, etc., je suis plutôt d'accord. Et après, est-ce que, pour autant, tu es pour le pass sanitaire que propose le gouvernement Ça, c'est un truc complètement politique. Évidemment, qui prend en compte la balance bénéficieriste que je viens de citer, mais à la fin, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de qu'est-ce que tu perçois en termes de liberté publique, d'égalité, de ceci et de cela. Voilà, ça, c'est tout un tas de... De, de, de considération politique euh, que voilà encore une fois quelqu'un de scientiste dira bah les vaccins ça marche allez, pop, pas de débat euh, c'est parti quoi il y a du débat malheureusement il y a débat parce qu'on ne peut pas séparer le contenu des sciences avec l'activité servant à les produire Et ça veut pas dire que euh, toutes les sciences ne sont que le reflet du monde social hein. donc voilà l'idée que les sciences ne sont que le reflet du monde social et rien d'autre euh, c'est un peu l'idée que quasiment personne ne défend en sociologie des sciences hein, pour, pour rassurer l'idée que euh, en gros tout serait une histoire de rapport de force et que les sciences c'est que le reflet de la vision des dominants euh, sur la société sur le monde sur tout ça et du coup voilà en fait euh, c'est de la merde parce que ce n'est que le point de vue des dominants et que du coup voilà n'est qu'une interprétation des dominants et que d'autres interprétations sont tout à fait valables, sans aucun argument. Voilà, en vrai, c'est bien, bien plus compliqué que ça, c'est bien moins binaire que ça. Par contre, il y a vraiment une influence du monde social sur les contenus scientifiques. C'est compliqué à comprendre euh, quand tu es en maths ou en physique, euh, parce que, voilà, en sociologie, c'est directement, fortement impactant sur ce que tu fais, ces influences du monde social et du, du contexte politique actuel. Alors que en physique et en maths, c'est déjà un peu moins, quoi. Mais, quand même. Les gouvernements d'extrême droite, comme en Hongrie ou au Brésil, aiment bien supprimer des départements de sciences sociales ou de philosophie. Alors oui, euh, fermer des facs de sciences sociales, c'est un peu la marque euh, des anti-sciences en général, hein, pas que les anti-sciences sociales, théories du genre, etc. C'est la marque de l'extrême droite, c'est la marque de l'anti-intellectualisme. Et vous remarquez que euh, les mecs que je cite, euh, Bolsonaro, Trump, euh, c'est les premiers climato-sceptiques. Donc en fait, fermer des facs de sciences, les définancer, etc., c'est la marque de l'anti-science en général, hein. Voilà, faut, faut, faut se voir ça comme, un, comme une vision du monde cohérente aussi, quoi. Et ça permet de créer des trucs comme l'indice de Hirsch, qui mesure l'impact individuel de chaque chercheur, qui permet de voir, grosso modo, qui fait autorité. En théorie. On peut pas comprendre le phénomène autour de Didier Raoult, si on comprend pas le système de publication qui pousse à toujours publier, publier, donc ce qu'on appelle le publisher perish, parce que vraiment Raoult n'est que le prolongement de ce système-là. Euh, récemment, sur Mediapart, il y a eu tout un tas de révélations par rapport à des fraudes qu'il y a eu en... à l'IHU. Alors qu'il y ait des petits arrangements avec la vérité, qu'il a un nombre de publications débilement compliqué, euh, bon, ça c'est, euh, ça on le savait depuis mars, si vous voulez. Mais euh, qu'il y ait vraiment des fraudes aussi vénère, c'est à peine surprenant, en fait c'est logique dans le contexte que je raconte avec euh, voilà il faut publier donc euh, t'es incité toujours plus à, euh, à trouver les données qui arrangent ta théorie puis en plus après t'as as le directeur de labo qui veut être cité alors qu'il a rien foutu et puis du coup voilà c'est un système qui s'alimente et c'est logique malheureusement dans un système comme, euh, comme actuellement où c'est vraiment euh, qui a le plus gros h-index, euh, qui, qui a la plus grosse quoi. Bah, il aura juste donné son nom à la particule alors qu'il l'a juste théorisé, il a popularisé le terme, mais il sera plus connu pour ça que les gens qui ont vraiment fait la découverte. Il ah, y, y a une loi comme ça qui dit une découverte scientifique ne porte jamais le nom de son auteur. Ça s'appelle la loi de Stigler, qui n'est pas une loi en, en, en sociodéfense, hein, mais voilà, c'est une tendance qui se vérifie avec euh, probablement euh, la loi de Stigler elle-même d'ailleurs, c'est marrant. Mais voilà, vous le saurez, ça sert à rien, mais vous le saurez. Mais c'est pas grave, il faut juste préciser le cadre dans lequel on s'inscrit, et se dire que ce qu'on fait sera toujours un faisceau d'indices qui tendent à prouver quelque chose. Euh, un exemple récent que j'ai vu passer par rapport à ça, c'est l'exemple du 2 plus 2. Alors évidemment, la réponse c'est de dire, bah, ça vaut 4, c'est tout, ça vaut 4, il n'y a pas besoin de machin. Et il y a des gens qui ont... Très sérieusement euh, expliquer que, en mathématiques, il y a plusieurs paradigmes très sérieux où 2 plus 2 ça fait 5. Et ça permet d'illustrer le fait que si on veut démontrer quelque chose, une preuve, etc., il faut préciser dans quel paradigme on s'inscrit. Donc par défaut, la plupart des paradigmes, euh, effectivement, 2 plus 2 égale 4, hein, je vous rassure. Mais, euh... Comment dire Dire ça, ça veut pas dire que tout se vaut, que toutes les réponses sont machin. Non, non. Ça veut vraiment dire, si on parle de démonstration scientifique, machin, précisons dans quel paradigme on s'inscrit. Voilà, c'est tout, Il a pas de... C'est pas grave, c'est bien. Voilà, en vrai, euh, pas grand-chose à dire sur cet épisode, hein, vous avez vu. Euh, Peut-être parce qu'il est sorti récemment, mais voilà, il fallait que je fasse le retour critique maintenant, vous comprendrez pourquoi, je pense. Euh, euh... Ouais, encore une fois, c'était très stressant de savoir à qui je m'adressais, est-ce que c'était suffisamment accessible ou pas, etc. Des quelques personnes qui ont répondu, qui ont commenté, ça a l'air bien. Je suis content. Voilà, euh, je suis arrivé au bout de mes notes. Euh, J'espère qu'avec les... <rire> les lumières qui changent de couleur, je me suis dit que ça pouvait donner un style, je sais pas si c'était agréable. Euh, merci beaucoup d'avoir suivi ce... Retour critique épisode 4 Oui c'est ça euh, On se donne rendez-vous dans quelques semaines pour Prochaine vidéo normalement euh, Merci portez vous bien Et n'oubliez pas d'utiliser votre cerveau Et soyez heureux